L'objet de ce tuto est donc euh, de réussir à passer de cette image transparente à cette image colorée qui montre les différentes voies professionnelles d'un côté général et technologique de l'autre qui existent en lycée après la troisième. Pour cela, je vais donc sur Pearl Tree's dans, ma collection, dans la collection « Parcours à venir » Dans cette collection, je vais sur « Schéma, études après la troisième ». Je vais sur l'icône « Télécharger ». Je télécharge cette image. Je vais d'abord donc l'enregistrer, ce fichier. Je clique sur « OK » et ça, elle va aller se mettre dans mon dossier « Téléchargement » ou enfin ce qu'il faut, vous allez la récupérer. Ensuite, j'ouvre « GIMP ». Alors, « GIMP », il doit y avoir une fenêtre centrale. Si vous ne l'avez pas ouvert encore, vous allez chercher en bas à gauche. Et puis, une fenêtre verticale de chaque côté. Là, il n'y a pas celle de droite. À ce moment-là, je vais sur « Fenêtre, Groupe de fenêtres récemment fermées »,« Calques, canaux, etc. » Et ça y est, elle apparaît bien à droite. Maintenant, je vais aller chercher mon image. Donc, « Fichier »,« Ouvrir ». Et je vais récupérer mon image donc euh, voilà moi elle est dans téléchargement je double clique dessus et elle arrive cette image transparente maintenant je dois donc euh, remplir les différentes zones ici de ce côté là c'est plutôt en jaune pour l'instant euh, la couleur de premier plan c'est noir donc je commence par changer la mettre en jaune si j'ai pas de jaune et eh ben je vais le chercher je valide. Pour sélectionner cette zone, je vais sur cette icône ici, outil de sélection contiguë, je sélectionne, puis je vais aller dans édition, remplir avec la couleur de premier plan et tout s'est mis automatiquement en jaune. Euh, je sélectionne une autre zone. Euh, si par exemple je un peu plus du jaune un peu plus foncé et eh ben euh, voilà, je fonce un petit peu, vous voyez qu'en dessous ça fonce un petit peu la couleur, n'y passez pas trois heures quand je suis d'accord avec cette couleur, je valide puis je vais dans édition remplir avec la couleur de premier plan euh Là, ici, de ce côté-là à droite, c'est plutôt orange. Donc je vais changer mon jaune pour le mettre en plutôt orange. Vous voyez, d'un côté, de l'autre. Euh, voilà, encore une fois, n'y passez pas trois heures, surtout si vous êtes en retard. Je valide. Puis je vais dans « Édition ah, ». j'ai oublié de sélectionner la zone. Donc je sélectionne, après avoir pris l'icône de sélection, remplir avec la couleur de premier plan. Et voilà, j'ai mon orange. -jean. Et je fais la même chose, donc à droite plutôt orange, à gauche plutôt jaune, en dessous plutôt bleu, les flèches du milieu de la bonne couleur, etc. Cette image elle est en format GIMP, donc je ne peux pas l'utiliser ailleurs que dans GIMP l'utiliser, il va falloir que j'aille sur exporter sous, si vous avez en anglais export as, en tout cas c'est pas enregistrer, c'est exporter. Vous voyez, exporte l'image vers divers formats de fichiers tels que PNG ou JPEG que on pourra utiliser donc par ailleurs. Euh, donc j'exporte et puis le nom là, je peux laisser la même chose en rajoutant mon prénom et mon nom pour pouvoir euh, la trans la partager avec mon professeur. Export, non, exporter, exporter. Maintenant, je reviens sur Pearl trees Je ferme ici. Je vais sur mon bureau. Normalement, j'ai une collection Travaux Collège. Si je ne l'ai pas fait, je la crée. Donc, euh, Travaux Collège ou Travaux à rendre. Ajouter. Dans cette collection, je clique pour aller ajouter, plus, l'image que j'ai dans mon ordinateur. Euh, moi, c'est dans téléchargement, donc prenez bien euh, l'image où vous avez mis votre prénom, votre nom, l'image colorée. Cette image, vous devez la partager avec Madame Gain, donc vous cliquez dessus. Vous allez dans partager annuaire, professeur, vous cherchez Madame Gain. Bon alors, sauf que moi je suis Madame Gain, donc je ne vais pas me trouver, mais vous, vous trouverez, vous cocherez, et vous cliquez sur « OK ».